Bonjour, je suis Aimé Collet, responsable marketing au cabinet AMP. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode pour présenter les prix de vos produits afin de convaincre facilement vos clients d'acheter ou encore de contraindre vos clients à accepter le prix que vous leur proposez. Alors, cette technique-là, c'est une technique qu'on appelle l'option bas de gamme. C'est quoi l'option bas de gamme Elle consiste à faire plusieurs propositions de prix au client et puis faire en sorte que le client puisse accepter notre offre principale. Comment ça se présente concrètement Pour que ça puisse marcher, en fait, dire il faudrait qu'il y ait minimum deux offres. Une offre principale à laquelle on veut que les clients adhèrent et une seconde offre avec des inconvénients ou bien moins d'avantages simplement donc je vais vous donner quelques exemples lorsque vous allez pour télécharger des applications payantes de téléphone vous allez vous rendre compte que par abonnement on vous dit si vous voulez payer par mois c'est à dire vous voulez prendre des précautions à payer chaque mois à la fin du mois vous payez ou encore en début de mois vous payez mais toutefois vous payez par mois si le produit l'abonnement c'est 100 francs par exemple ils vont vous dire vous payez 100 francs par mois à la fin de l'année ça vous revient à 1200 francs maintenant si vous voulez payer pour toute l'année c'est l'offre principale en principe du client qui est là, vous payez 1000 francs au lieu de 1200. Donc, vous avez une réduction de 200 francs. Donc, c'est ce qu'on appelle l'offre bas de gamme. Donc, l'offre bas de gamme, c'est faire en sorte de proposer deux ou trois prix pour que le client puisse adhérer à votre prix final. Donc, dans la tête du client, il a fait une réduction de 200 francs. Ça aurait été notre prix hein, pour un produit qui coûte 1 million ou 500 000 francs. Ça fait beaucoup plus de marge. Mais je veux dire que le client, finalement, dans sa tête, il se rend compte qu'il a fait une bonne affaire et il adhère à votre tarif. Pour vous, en tant qu'homme d'affaires, c'est moins risqué parce que vous savez que vous avez 1000 francs automatiquement aujourd'hui, puisque les 1000 francs sont payés en une fois, plutôt que d'avoir un client qui est sceptique, qui va payer par mois ou bien qui va désister après trois mois et qui aura payé seulement 300 francs. Donc, c'est une bonne affaire pour vous. En tant que client, la deuxième variante aussi que je peux expliquer c'est l'avantage. Ça dit fait en sorte que le client est moins d'avantages. Vous pouvez débloquer certaines fonctionnalités, par exemple en matière de formation. On peut vous dire Bon, vous avez droit au coaching si vous prenez le tarif qu'on vous a donné. Dans le cas contraire, si vous ne prenez pas l'option principale recommandée, vous n'allez pas bénéficier du coaching. Si vous ne voulez pas payer par exemple tout le programme, vous voulez payer une seule leçon. On va faire en sorte que le tarif de la seule leçon puisse être proche du tarif de tout le programme. Par exemple, si votre programme de formation coûte un million, on va dire, pour avoir une seule leçon. Leçon, des 10 leçons du programme vous devez payer par exemple 400 000 francs donc le client il s'est dit mais mieux vaut avoir 10 leçons à 1 million que de prendre une seule leçon à 400 000 francs c'est une bonne affaire donc là vous contraignez le client et encore l'avantage c'est que quand vous prenez tout le programme vous avez un coaching gratuit qui accompagne donc le client il est contraint d'aller vers vous une autre variante c'est de proposer l'offre bas de gamme des concurrents vous êtes par exemple un de mes petits qui confectionne des meubles il est très très très excellent dans cette technique là lorsqu'il veut contraindre un client à acheter chez lui il dit simplement au client vous pouvez trouver ces mêmes meubles là chez d'autres vendeurs sans que c'est chez nous ils viennent prendre. C'est nous qui sommes leurs fournisseurs et lorsqu'ils vont exposer, étant donné que ça a pris un moment et il y a le temps pour pouvoir écouler, ils vont mettre leur marge dessus. Donc, ils donnent d'abord un lieu où c'est difficile de se rendre et puis ils expliquent que le tarif est élevé là-bas chez eux. Et lorsque vous allez en tant que client, généralement, c'est ce genre de tarif-là qu'on vous propose. Il étudie d'abord le tarif que les gens proposent de l'autre côté avant de dire ça au client comme argumentaire de vente. Donc, c'est de montrer un autre client qui vend la même chose que vous, mais qui a des inconvénients, soit qui est difficile d'accès. Soit qu'à des prix plus élevés, soit qu'il n'a pas beaucoup plus de propositions en matière de couleur ou bien encore en matière de choix de taillette. Donc, c'est une technique que vous pouvez utiliser. Si vous allez sur les sites internet, vous allez voir ça beaucoup. On vous propose toujours trois variantes avec des fonctionnalités et tout ça. Et généralement, vous prenez toujours l'option où ils ont mis recommandé ou bien encore le plus acheté ou bien ce que nos clients aiment le plus. Pour vous poussez davantage à prendre cette offre. Donc, c'est cette technique de présentation de prix. Vous pousser les clients à accepter le prix que vous leur proposez que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous nous regardez pour la première fois, je je vous recommande de télécharger nos ressources gratuites. Vous pouvez télécharger les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes. Vous trouverez le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Vous pouvez télécharger également les deux clés universelles pour réussir en Ou encore notre livre « réduisez de 70% vos charges d'entreprise ». Nous pourrons vous envoyer cela par mail. Il suffira simplement de nous dire l'adresse à laquelle nous devons vous envoyer cela. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye